L'engagement, pour moi, c'est une manière de s'exprimer, la possibilité d'exprimer nos valeurs, nos convictions et de d'oeuvrer pour un, une, une, une cause qui nous est chère. Bah moi, l'engagement, je trouve ça extrêmement positif. Je trouve que c'est vraiment bien de s'engager et d'essayer de, d'être le plus utile à la vie commune possible je trouve. L'engagement pour moi euh, s'est traduit euh, par le fait que je donne de ma personne pour, euh, pour aider ces personnes euh, en situation de handicap. S'engager vraiment pour la vie des gens, pour les aider, faire ce qu'on est possible en fait. Moi je trouve que c'est un, un bon moyen de s'impliquer dans les choses qu'on n'aurait pas fait d'habitude. Moi je faisais de la recherche avant, et c'est un milieu très solitaire. J'ai voulu passer d'un milieu très individualiste à un milieu où je discute avec des gens, je travaille avec des gens. L'engagement du coup pour moi c'est quelque chose de personnel qui se fait un moment de ta vie où tu, tu te cherches un peu en fait et l'engagement permet de, de se dire pourquoi je suis là, pour qui. L'engagement c'est bah, fondamental pour, personnellement pour avancer. Je considère que l'engagement c'est très important chez les jeunes comme tout au long de sa vie euh, moi ça m'a beaucoup aidé à trouver ma voie petit à petit en m'engageant dans plusieurs assos ou ONG. L'engagement pour moi euh, et le bénévolat en règle générale, c'est une super manière d'essayer de créer une société différente et un, un monde un peu plus juste, avec plus de solidarité.